Bonjour, on dit toujours aujourd'hui que les soignants sont en première ligne. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Je suis plutôt persuadé qu'aujourd'hui, les premières lignes, c'est vous. Comme au rugby, dans une équipe de rugby, pour gagner, il nous faut des premières lignes. Des premières lignes qui tiennent, qui sont solidaires et surtout qui respectent les consignes. Et les consignes, c'est quoi C'est rester chez soi et c'est appliquer les mesures barrières. Ce ne pas les premières lignes qui vont marquer le plus d'essais. Ce ne pas les premières lignes qui vont faire les actions les plus spectaculaires. Mais sans une première ligne ou des premières lignes efficaces, l'équipe ne peut pas gagner. Et si nous voulons gagner tous ensemble, il nous faut tenir bon, il nous faut être solidaire et il nous faut bien respecter les consignes, rester chez soi et appliquer les mesures barrières. Il n'y a que comme ça que tous ensemble, on va gagner.